Salut et bienvenue petite vidéo consacrée à la monnaie libre donc dernière vidéo sur le financement participatif on va faire un bilan et voir les perspectives Donc concernant le financement en euros on a passé la moitié donc on est à un peu plus de la moitié d'ailleurs on est à 26 374 euros de, de récolté. quand on voit sur le site on est à 53% l'objectif c'est toujours 50 000 euros et qu'il nous reste 3 jours concernant mon petit projet 500 donateurs 500 euros euh, donc je suis à 304 donateurs alors j'ai fait le versement de 250 euros qui restait si on va sur le forum de la monnaie libre, je mettrai le lien en bas de la vidéo du fil de discussion. Il y a une confirmation comme quoi j'ai donc bien fait le dernier virement de 250 euros. Je voulais également revenir sur les perspectives liées à la monnaie libre. Donc, le financement participatif permet à Hugo Transo de se lancer à plein temps dans le développement d'Unitaire version V2, entre autres. Donc, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Et puis, pour continuer à financer la monnaie libre en euros, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, sur le site liberapay.com à d'Unitaire, je mettrai le lien en bas de la vidéo, on peut continuer à faire des dons. Alors, des dons euh, mensuels. Hein. Donc, pour donner, il faut cliquer là-dessus. Donc, montant personnalisé, je vais mettre 11,11 euh, euros ,11€ par mois. Voilà, renouvellement automatique, dons public. Clique sur Donner. Veuillez entrer votre adresse électronique. Voilà, créer un compte, go. Donc, je vais payer par carte. Prochain paiement dans un mois. OK. Veuillez entrer votre nom, numéro de carte. Et on clique sur Initier le paiement. Ne pas enregistrer. Recevoir un SMS. Votre paiement de 11,11€ ,11€ a été accompli avec succès. Unitaire reçoit 2,56€ par semaine grâce à un mécène. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à tous les participants du financement participatif. Et puis merci à tous ceux qui tentent l'expérience de la monnaie libre. C'est vraiment super. Au revoir.